bismillahi mbokk internet jam ñowat ak yeen ci ab kawtef gu doy waar ma le ca touba app ko la wa daira khadimatul khitma ne duñu ko la ko waral nak ma ngi len koy wax armelu ko de daira c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. C'est ce la est important. C'est ce qui est important. de ce qui est important. C'est ce qui est important. C'est Watlen. qui est important. C'est ce qui est important. a ce qui est important. C'est ce ño jot ab xibar bu ne waji ñuy indi ngir bëkk ko dentch bir Armelia ya ab gor jigen la Allahu Akbar waye wa ngir am len leer jot nañu gis ay vidéo yoy firnde ak deggal ne degg degg kat ak gor la won mom waji ñu japp ne la batax ñu téré mom waji ñu japp ne la batax ñuy téré kuko dentch fofu armer ci armaire baqiya yu touba yi ay atam mu ngi itam je ne produit cosmétique. Je ne suis pas un produit cosmétique. Je ne suis pas un produit cosmétique. Je ne suis le Dakar. pas Je pas de chel. Armelou de dekk bu sel di Touba bi mo ñetteli yoon mbir mënu mel di xew Touba ci digënté ñaari wër dongu fatali ci lu yaggu dara lu ñu mel xewon na fa ci ab waajo xamanténé ma nga joggé narona indi bi mouridisme itam ak l'islam ba tax waaji dañu ko